Bonjour à toi chers spectateurs, Kung Fu Zora de Mabrouk El Mekri, c'est un film qui, sous ses airs de long métrage autour du Kung Fu et d'être visiblement un grand hommage de la part de Mabrouk El Mekri qui décidément démontre de plus en plus qu'il est un cinéaste extrêmement cinéphile, a besoin de rendre hommage donc à un cinéma de Hong Kong euh, et de Chine qui l'a particulièrement marqué. Euh, et j'avoue que l'idée de ce film, donc Hommage au Kung-Fu, au sein d'un long métrage cherchant à traiter d'un sujet quand même assez sombre, sous la forme donc d'une comédie d'action, j'avoue que l'idée était particulièrement attrayante. Le résumé pour faire simple, lorsque Zora rencontre Omar, c'est l'amour fou. Tellement fou qu'elle quitte sa terre natale pour le suivre jusqu'en France. Mais une fois là-bas, Zora va malheureusement découvrir un nouveau visage d'Omar. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, il s'agit avant tout d'un film cherchant à traiter de manière extrêmement crédible de l'histoire d'une femme qui va quitter son pays pour rejoindre un homme qu'elle aime et qui là-bas va avoir les désillusions se ramener les unes après les autres lorsqu'elle va découvrir que son mari n'est pas du tout l'homme qu'elle a épousé. Donc c'est important de repréciser que c'est ça. Parce que je pense que le film s'est extrêmement mal vendu et que du coup on peut en attendre quelque chose que l'on n'a pas forcément au bout du compte à l'écran. Personnellement, je dois avouer que je m'attendais à un film cherchant à placer le Kung Fu comme une espèce d'échappatoire pour une femme maltraitée. C'est ce que j'ai eu. Mais vraiment parce que je m'attendais à ça. Parce que je pense que les trois quarts des spectateurs qui s'attendent vraiment à voir un film de Kung Fu vont être complètement déçus parce que ça n'est pas la sève principale de son métrage. Mais Mabro qu'elle m'écrit offre tout de même un film que je trouve être très intelligent. Très bien fait, car il va mettre en place parfaitement son contexte avant d'attribuer une certaine forme de récompense au spectateur, parce que c'est réellement comme ça que le long métrage est conçu. Il est conçu comme un film social, cherchant à traiter d'une femme qui a vraiment des problèmes avec son mari, cherchant à exploiter le ça le plus loin possible au travers du regard, en plus d'une mère qui cherche à protéger sa fille. Donc tout ça, c'est très bien exploité. Et ensuite, il y a du kung fu. Mais du coup, clairement, avec un titre pareil, avec une accroche pareille, avec la bande-annonce que le film s'est tapé, bah malheureusement, on a tendance à attendre de ce film quelque chose que l'on n'a pas forcément tout de suite à l'écran, ce qui peut être réellement dommage. Donc ça, c'est à imputer à la fois la manière avec laquelle Mabrouk m'écrit a conçu son film, mais également une campagne de com' qui, je trouve, est clairement mal dirigée. Jouer avec les genres, proposer une vision du cinéma qui ressemble à celle qu'un auteur a précisément en tête, cela peut être un pari risqué par car profondément casse-gueule, allant de l'œuvre passionnante et enivrante par la vision qu'elle propose du 7 art, au tripes fermé et uniquement compréhensible par son auteur. Mabrouk m'écrit nous emporte dans une œuvre surprenante, un film qui se pose comme un drame social, oscillant avec des accents de comédie et convoquant par là même un peu de son cinéma d'enfance avec des références subtilement dosées et distillées au cœur d'une œuvre surprenante par de nombreux aspects mais surtout une œuvre convaincante et terriblement cool. En termes d'écriture, donc comme je le disais, ce qui est très intéressant c'est que Mabrouk elle m'écrit cherche réellement à raconter l'histoire d'un couple et donc l'histoire de cette femme au milieu de ce couple. Ce qui est une idée que je trouve particulièrement intelligente parce que on n'est plus simplement dans un cinéma dommage, mais on est réellement dans le détournement de certains codes pour amener une nouvelle forme d'expression cinématographique au sein de ce genre. Et en un sens, je trouve que ça se rapproche pas mal de la démarche qu'il avait eue avec JCVD, qui consistait à prendre Jean-Claude Van Damme, mais à ne pas uniquement reposer le film sur Jean-Claude Van Damme, à reposer le film sur l'histoire d'un braquage, et au milieu de tout ça... Il y a Jean-Claude Van Damme. Ici, il faut le voir dans le même principe d'écriture. Le principe, c'est donc d'avoir, OK, du Kung-Fu, mais avant ça, d'avoir surtout l'histoire d'une femme qui cherche à se battre pour des idéaux et qui va surtout découvrir qu'il est important parfois de s'exprimer et de se libérer pour réussir à s'assumer en tant que femme et donc, par découlement, en tant que mère. En tant qu'employé, en tant que femme de société, en tant qu'amie. Et tout ça c'est très intéressant parce que ça donne beaucoup plus de paraboles à ce que l'on pourrait attendre de ce type de film qui pourrait être simplement limité à une série B où c'est une femme qui pour se défendre de son mari violent va apprendre le kung fu. Ce qui pourrait être le cas si on devait résumer le film simplement, ça pourrait être ça. Mais ça ne serait pas intéressant parce qu'on n'en capterait pas la sève ciné finalement dramatique et cinématographique. Et par le biais de ça, du coup, qu'elle m'écrit il choisit de convoquer des exemples de cinéma, que ce soit Jet Li qu'on voit ouvertement au début du film, que ce soit Bruce Lee, ou que ce soit d'autres mentors par le biais justement de ce maître Shaolin presque qui va se pointer et qui va lui filer un coup de main, mais qui va essayer aussi de lui montrer que c'est en prenant les rênes de son foyer que cette femme va réussir à réellement s'émanciper de son mari et toutes ces petites paraboles-là donnent beaucoup d'ampleur à un récit qui pourrait sembler extrêmement simple. Par la forme qu'il donne à son récit, par la structure qu'il offre à son personnage principal, par la portée qu'il réussit à donner à une aventure qui pourrait sonner comme un peu trop classique au sein du cinéma français, elle Mécrit construit un scénario surprenant et particulièrement joueur avec le spectateur. Certes, on peut avoir l'impression que la dramaturgie prend un peu trop son temps et possède cette fâcheuse et presque bizarre tendance à vouloir constamment en rajouter par rapport à une base simple mais efficace en soi. Et c'est peut-être là-dedans malheureusement que le scénariste se perd et ne parvient pas pleinement à dominer son sujet et la forme qu'il cherche à lui donner. En termes de mise en scène, je trouve la mise en scène de ma Broquel m'écrit encore une fois très intelligente parce que c'est une mise en scène qui est très à fleur de peau et très simple. A aucun moment le cinéaste ne va vouloir en faire trop comme on pourrait l'attendre. Bon, hormis les 20 dernières minutes de film où il se déchaîne, mais parce que clairement c'est... À l'image de son cinéma. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où Mabrouk El Mekri explose et il aime bien s'éclater avec ce qu'il met en scène. Il aime bien faire en sorte que le spectateur soit en train de jubiler et, comme je l'évoquais au début, de faire en sorte que le spectateur soit presque récompensé par l'attente qu'il aura eue face à l'œuvre. Parce que clairement, on pourrait avoir l'impression que dans ce qu'il met en scène, dans ce qu'il cherche à construire, dans ce qu'il cherche à développer par le biais de son personnage et par le biais de tout ce qui l'entoure, on pourrait avoir cette sensation que Mabrouk El Mekri se repousse trop sur le concept et la forme d'un film social et pas assez du coup sur l'opportunité de pouvoir convoquer les modèles dont je faisais référence au début. Mais heureusement, ça n'est pas ça qui ressort. Ce qui ressort, c'est que Mabrouk, elle m'écrit, cherche à faire un portrait de société au travers de les traits d'une femme immigrée qui va se retrouver dans un pays dont elle ignore beaucoup de choses, qui va réussir à s'adapter, qui va réussir à s'implanter et au fur et à mesure, qui va réussir à s'émanciper du carcan dans lequel elle avait été enfermée dès le début par son mari. Et c'est cette idée-là qui est exploitée par le biais de la mise en scène dans le sens où on joue beaucoup sur l'enfermement que ce soit mental ou que ce soit physique. C'est un film qui joue beaucoup sur le fait que c'est une femme qui va être mise dans une case, qui va être mise dans un endroit prédéfini, et à partir de là, on n'imagine pas sortir de cet endroit. Et je trouve que la mise en scène exploite très bien cela pour justement ensuite s'en émanciper et proposer des choses beaucoup plus intelligentes. Que ce soit par les références qu'il offre et qu'il met en exergue par le biais de sa caméra, que ce soit par le jeu constant qu'il met en scène entre la forme très sociale et bien rangée de son sujet et l'incursion de ce cinéma de kung-fu et d'armatio au cœur même de cette cité, tout se prête à un jeu de mise en scène avec le spectateur. Mabroukel m'écrit, l'avait déjà prouvé avec JCVD, mais une nouvelle fois, il nous montre à quel point il aime nous embarquer dans des œuvres étonnantes et surprenantes. Dans des morceaux de cinéma qui ressemblent à ce qu'il aime, ce qui le passionne, ce qui le fait vibrer. Et en ce sens, cette œuvre, aussi maladroite soit-elle, est profondément amoureuse de cinéma. En termes de casting, je trouve celui-ci très réussi. Euh, je tiens surtout à citer la performance absolument géniale de Ramzi Bedia. Je trouve que c'est un acteur qui, parfois, a du mal à démontrer qu'il est un grand acteur. Et ici, il le démontre bien. Parce qu'au-delà d'être par moments drôle, au-delà d'être par moments attachant, c'est un personnage très ambigu qu'il interprète. Et je trouve qu'il l'interprète avec beaucoup de justesse et qu'il l'emmène extrêmement loin. Pareil pour Ai Aydara, qui aurait pu livrer une performance très simple, mais qui par sa voix off, par sa présence, par le jeu de certaines scènes qui est extrêmement subtil, arrive à amener beaucoup de puissance à son personnage, et arrive à construire quelque chose qui je trouve est très attachant. Si je devais citer un autre acteur également, il faut absolument que je parle de Tian Shu, qui joue un personnage qui je trouve absolument génial, qui est très émouvant en même temps que très fort à l'écran, qui ressort vraiment bien et qui arrive à être très subtil. Mais bien évidemment, vous, vous en doutez au vu de la tête du film et au vu de son affiche, il y a une actrice qui ressort vraiment, et c'est une actrice qui est très douée, qui n'a jamais forcément eu un rôle plus marquant que ça par le passé mais qui ici est lumineuse, extraordinaire du début à la fin et particulièrement impressionnante. Sabrina Wazani est une actrice à laquelle il manquait le rôle parfait et honnêtement au cœur de ce métrage elle le trouve par une prestation tout simplement folle qui lui permet de livrer une performance rare et étonnante. Au bout du compte Kung Fu Zora c'est une envie de la part de Mabrouk El -Mekri de convoquer plein de choses qu'il aime dans le cinéma. C'est à la fois une envie de rendre hommage à un certain cinéma, mais c'est avant tout l'envie de raconter un sujet et de le traiter avec le plus de sérieux possible pour ensuite y amener du détournement. Honnêtement, ça n'est pas une comédie devant laquelle vous allez vous fendre la poire. C'est une comédie devant laquelle vous allez beaucoup réfléchir. Il va y avoir des moments où vous allez vous dire que c'est un peu trop dramatique, mais ce dramatique fait ressortir les moments de comédie de manière beaucoup plus jouissive. C'est un film qui marche sur le principe de l'attente, de la patience et de la récompense derrière. C'est un film qui est très généreux une fois qu'on choisit de rentrer dedans. C'est un film qui arrive à détourner son image principale pour aller plus loin et pour du coup sonner comme un vrai film social qui arrive à amener des éléments de cinéma de genre bien codifiés au fur et à mesure que ça avance. Et en plus, Sabrina Wazaoui est juste extraordinaire du début à la fin. Donc que vous Zora de Mabrouk El m'écrit si vous avez l'occasion de le voir, foncez C'est vraiment une petite tuerie, mais c'est vraiment un film qui fonctionne sur le principe de la récompense. Donc adhérez au délire parce que sinon, vous allez complètement passer à côté, et ça serait dommage. A plus